On va faire notre petite prière en évoquant les, les bons esprits qui sont toujours là pour nous aider, mis à notre disposition à partir du moment où de notre côté, ben, on fait cet effort d'aller vers eux, par l'étude, par les bonnes pensées, la pratique du bien, la réforme morale. Et c'est pour ça que nous sommes réunis aujourd'hui pour examiner euh, un autre aspect, les livres qu'a qu écrit Alain Kardec, que nous puissions bien comprendre ces enseignements, les mettre en pratique, donner l'exemple autour de nous, et ainsi euh, avoir cette euh, rentrée dans ce cercle bénéfique de cette influence, de ces échanges avec les guides spirituels pour apporter notre petite pierre à l'édifice du monde de régénération. Voilà. Bonjour, Vincent. Bonjour. Je vais vous partager l'écran. Donc, voilà le programme. J'espère que vous le voyez. Donc, on est déjà le 26. Voilà, c on, a, on a déjà pratiquement fini le mois de février. <coughs> Et donc aujourd'hui on va voir le dernier guide d'étude du, du premier module, hein, l'introduction à l'étude du spiritisme. On va faire un petit tour général sur euh, les livres de base. Qu Qu'est-ce qu que, qu que voilà, quel est le contenu des livres euh, principaux qu'a écrit Allan Kardec, hein, les, notamment les cinq. Euh, euh, qui sont le livre des esprits, le livre des médiums, l'évangile selon le spiritisme, le ciel et l'enfer et la Genèse. Voilà. On avait vu la dernière fois donc la méthodologie. Voilà. Et la, la fois suivante, ben, on rentrera dans, dans le vif de la, du sujet de la philosophie, c'est-à-dire en commençant par les notions de, de divinité de Dieu. Voilà, donc euh, on, va se, on va faire un résumé hein, de ce qu'il y a dans les livres. C'est toujours bon de se rappeler euh, qu'est-ce qu'on est, qu est qu peut trouver où, hein, et donc euh, nous encourager à ben déjà à les lire au moins une fois, puis ensuite, euh, quand on recherche quelque chose, à le trouver plus facilement. Ensuite, bon, ben, il existe un lien hein, entre le livre des esprits et puis les ouvrages complémentaires qui, qui ont plus ou moins développé le, le premier livre qui est le livre des esprits. Et euh, donc, euh, reconnaître l'importance de ces bouquins donc pour, euh, comment dire, et de ces enseignements qu'ils contiennent surtout ben, pour l'avenir de l'humanité. Hein. Voilà. Et donc, comme je vous ai dit, hein, les, les livres principaux sont les cinq livres de base qu'on dit, hein, le, le Pentateuch, pour ceux qui, qui aiment bien les mots un peu euh, savants. C'est le livre des esprits, donc qui est première édition le 18 avril 1857. Hein, le livre des médiums qui a été publié aussi, première édition en janvier 1861. L'évangile selon le spiritisme, dont la première édition était en avril 1864. Le ciel et l'enfer, qui, qui a été publié en août 1865, et La jeunesse, qui est le dernier, qui a été publié en janvier 1868. Voilà donc les cinq livres principaux de base hein, que Kardec a écrit. En plus de ces livres, il en a écrit quelques autres. Il a écrit, par exemple, Le spiritisme, à sa plus simple expression, un hein, petit résumé en 32 pages. Il a écrit aussi Qu'est-ce que le spiritisme qui sont des dialogues entre lui et un journaliste, un prêtre prêt et puis un scientifique. Donc, c'est un livre qui fait peut-être 80 pages, mais qui est très, très intéressant aussi, hein, si jamais vous êtes un jour appelé à être interviewé dans un journal ou dans un, à une radio ou quelque chose comme ça. C'est bon de le relire parce que la plupart des questions qu'on vous pose encore aujourd'hui, ben c'est celle euh, qui, que les gens posaient déjà à l'époque et auxquelles euh, Alain Kardec avait répondu. Euh, ensuite, il a publié aussi un petit fascicule qui s'appelle Le voyage spirit en 1862, qui est assez intéressant aussi parce que c'est là où Kardec faisait du, le travail euh, d'aller conseiller les groupes euh, qui débutaient à droite à gauche euh, en France. Hein, donc, c'est le... Le livre, entre guillemets, orienté un peu pour le mouvement spirit, hein, où là aussi il y a des discours, des conseils qui sont très, très opportuns pour chacun de nous. Et euh, à part ça, ben, il a aussi écrit la revue spirit, hein, donc euh, entre le 1er janvier 1858 et le, le numéro d'avril 1869, qui est le dernier qu'il avait ré rédigé. Donc, ça fait euh, 13 années, euh, de, de, 13 volumes d'environ de, euh, 380 pages chacun, euh, qui euh, retrace un peu tout l'historique de comment les choses se sont mises en place, notamment dans la revue Spirit. Euh, on trouve euh, des, des, certaines parties ou certains chapitres hein, euh, qu'il a publiés ensuite dans les livres, parce qu'il utilisait la revue pour tester les idées, hein, les diffuser, recevoir le retour des lecteurs. Et donc, ensuite, ben, euh, réviser, finaliser avant de les publier dans le livre, dans les livres. Alors, on va commencer par le premier, le livre des esprits. Donc, c'est là où on a tous les principes de base de la philosophie spirit. Il est euh, composé de quatre livres. Il y a une introduction, quatre livres et puis une, une conclusion. Et donc, euh, sur la couverture, Kardec, il écrit que c'est euh, bah, sur euh, l'immortalité de l'âme. Donc, l'existence et l'immortalité de l'âme, hein, la nature des esprits, leur rapport avec les hommes, donc, la médiumnité, hein, les lois morales, qu'est-ce que c'est que le bien et le mal, euh, d'après ce qu'on dit des esprits, notamment la vie présente, la vie future et l'avenir de l'humanité, hein, c'est-à-dire euh, où on est et où on va hein. Euh, donc, enseignements qu'il a recueillis à l'aide de divers médiums. Donc, euh, des communications qui ont été reçues à, à pas mal d'endroits différents. Il avait récupéré plusieurs cahiers avec des messages des différents groupes qui existaient à Paris à l'époque. Et, et donc, euh, il les a recueillis et mis en ordre. C'est lui qui a élaboré le plan du livre des esprits. Mais ensuite, euh, dans chaque euh, chapitre, il a mis euh, les questions qui avaient été posées et les réponses qui avaient été données par les esprits. Donc c'est pour ça qu'il l'appelle le livre des esprits, puisque les idées que ce livre contient sont les, les, les idées qui ont été transmises par les esprits. Ce pas les idées personnelles ou les opinions personnelles de Kardec. Christophe Oui, une petite question sur l'immortalité de l'âme, parce qu'en fait on s'aperçoit que les quatre livres sont résumés là. Euh, il résume la première partie, de, enfin le, le premier livre, sur l'immortalité de l'âme Non, euh, alors, euh, attends, on va descendre un petit peu. Comment on peut la définir C'est plus sur la Genèse, en fait, et Dieu, de cette première partie. Alors, oui, euh, c'est les... ouais, ça, c'est-à-dire l'existence de l'âme, il en parle effectivement… Alors, attends, il en parle dans… Euh... Dans la, dans, dans, le, dans la première partie du Livre des Esprits. Ensuite, Voilà, dans le Livre des Esprits, donc, il y a l'introduction hein, avec 17 items, mmh, dont un item mmh, mmh, mmh, aussi qui est assez précieux, hein, c'est l'item si de... 6, 6 ou 7, où il y a un résumé, hein, mmh. un résumé euh, donc euh, en, en trois pages. Euh, il résume tous les principes de cette philosophie. Hein. Ensuite, ben, il y a les prolégomènes, avec le fameux cèpe de vignes qui ont été écrits par les esprits, hein, qui dit pourquoi ils ont écrit ce livre. Et ensuite, là, tu vois, dans le livre premier, il parle des causes premières, Dieu, les éléments généraux de l'univers. Donc, c'est là où vient la matière et l'esprit, hein. la création, le principe vital, hein, le fluide cosmique universel, toutes, toutes ces notions, il en parle dans ce livre premier. Et donc, c'est là où il parle ben, que dans, dans, dans, dans l'univers, il existe la matière qu'on connaît, mais il existe aussi euh, le principe spirituel, c'est-à-dire qu'il existe un monde spirituel euh, donc où, où vient, où appartient l'âme. Hein. Et c'est ensuite, c'est dans le livre deuxième où il rentre un peu plus dans le détail en disant, ben voilà qu'est-ce que c'est que le monde spirituel des esprits hein. L'incarnation, donc la réincarnation, hein, l'âme qui se réincarne. Euh, qui est dans le corps physique temporairement, ben, comme c'est notre cas en ce moment, qui ensuite retournera dans sa dans son monde d'origine qui est le monde des esprits, hein? voilà. Euh, la pluralité des existences, la vie spirit, qu'est-ce qu'on fait dans le monde des esprits, tu vois C'est là, là où il parle donc de ces cycles, de qu'est-ce que de, de qu'est-ce que fait l'âme, d'accord Et donc, ouais, et comment tu résumes alors ce premier livre le premier livre, c'est les causes premières. Oui, non, mais si tu devais donner juste un mot, comme il a été donné, là, juste dans le premier passage que tu nous as lu, là, il y a deux minutes. Alors, on remonte. Voilà, Alors là, là ce, ce texte, c'est celui oui. qui est sur euh, la couverture du livre. d'accord C'est lui-même qui résume sur la couverture du livre ce que le livre contient. D'accord, donc l'immortalité de l'âme ne résume pas forcément le premier livre. Non. Non, non. D'accord, ok, c'était ça que ma question en fait, Voilà. ça me paraissait bizarre. D'accord, merci Charles. Ça c'est une phrase qui couvre les, les quatre livres. Hein. Hum. Voilà, et donc ben, on, va, on va revenir hein, sur, sur le livre des esprits. L'introduction en fait, est, elle est assez fondamentale, moi je me souviens la première fois que j'ai lu le livre des esprits, j'ai dû la lire deux ou trois fois. Parce que c'est là où vraiment il dit ben, pourquoi, le pourquoi, le sens des mots, comment ça a commencé, hein, euh, comment ben, des phénomènes, il, il en est venu à des hypothèses sur la cause, comment ces hypothèses sur la cause ont été euh, données hein, et, et confirmées par les esprits. Et euh, comment petit à petit, ben, il est arrivé à ce euh, comment dire hein. À avoir suffisamment d'éléments pour les compiler, pour faire tout un volume. C'est assez fondamental parce que c'est. Hein, Aujourd'hui, on voit trop de livres où le mec, il vient, il dit des choses, mais on ne sait pas d'où ça vient. Est-ce que c'est ses idées personnelles? Est-ce que c'est. Les mots ne sont pas toujours clairs? Alors que Kardec, non, il a, il a mis euh, tout de façon très, très claire dans l'introduction du livre des esprits en disant quel était son rôle, etc. Hein, euh, il a vraiment pris beaucoup de précautions à ce niveau-là et c'est. C'est ça qui, euh, comment dire, permet de, de, euh, de dire, euh, ben, de donner en, en, en fait envie de lire le livre. Hein. Ce n'est pas juste une opinion personnelle, il y a plus que ça, beaucoup plus que ça dedans. Voilà. <coughs> D'accord. Ensuite, les prolégomènes, bon, ben là, c'est la première fois que je l'ai lu, ben, ça m'a un peu, euh, comment dire, on peut trouver ça même à la limite un peu prétentieux, hein, avec des signatures de, de Platon, Socrate, enfin que, que des esprits euh, très évolués. quoi. Et, et donc, qui donnent un message, euh, ils annoncent clairement la couleur, hein, Voilà le but du spiritisme. On n'y est toujours pas, hein, c'est le monde de régénération, la régénération de l'humanité, la nouvelle ère. Euh, on, on, on, y, on avance tout doucement vers elle, mais on n'y est toujours pas. Hein, voilà. Mais bon, après, quand on, avec le recul et le temps, on se dit, ben oui, effectivement, ils, mettent, ils, ils, ils font bien quand même d'annoncer clairement les choses. Et ensuite, donc, tu as euh, les quatre livres, hein, le livre premier, qui sont le, les causes premières, Dieu, hein, c'est la question numéro un, qu'est-ce que Dieu euh, et ensuite, les attributs de Dieu, le fait qu'on ne puisse pas connaître la nature intrinsèque de Dieu. Hein, les esprits montrent aussi clairement les limites. Hein, ils disent, mais écoutez, ça, nous-mêmes, on ne le sait pas, donc euh, comment voulez-vous qu'on vous explique hein, et, Ou alors euh, qu'ils disent, vous n'avez pas encore euh, les, les éléments nécessaires pour pouvoir comprendre euh, plus en détail certains aspects. Hein, donc, c'est là où... On reconnaît que ben, le spiritisme, la philosophie spirit ne répond pas à tout. Elle répond à ce qu'on est en moyen de comprendre aujourd'hui. Les autres enseignements, ben, euh, ils viendront un jour quand on sera capable de les comprendre. Euh, les éléments généraux de l'univers, hein, donc la matière et l'esprit, le fluide cosmique universel, ces différentes transformations. La création, hein, donc on est tous créés, simples et ignorants, mais perfectibles. Et le principe vital, donc, qui est euh, un des éléments supplémentaires que euh, tous les organismes vivants ont en eux. Hein, ce principe vital, ce fluide vital, eh ben, c'est un peu comme le carburant qui nous permet euh, la vie. Et puis, que, ben, quand il y a plus de carburant, la vie s'arrête. Hein, et puis, euh, on retourne dans le monde des esprits. Voilà. Donc, le livre deuxième, il parle plus spécifiquement du monde des esprits, hein, donc qui était jusque-là inconnu ou uniquement décrit par euh, les dogmes euh, et les affirmations euh, euh, de, religieuses hein, de, des églises, alors que là, ben, c'est l'observation qui a pu en être fait de par les communications médiumniques. Hein. Donc, il parle ben, de, de, de l'incarnation, c'est-à-dire les esprits qui viennent du monde spirituel, qui viennent vers le monde matériel. Hein. Le retour de la vie corporelle à la vie spirituelle, donc c'est l'inverse, hein, c'est qu ce qui se passe quand on meurt. La, la réincarnation, la vie spirituelle, hein, ce que font les esprits dans le monde des esprits, hein, le, comment on programme le retour à la vie corporelle. Les phénomènes d'émancipation de l'âme, donc c'est tout ce qui est sommeil, euh, somnambulisme et autres. L'intervention des esprits dans le monde corporel, donc les esprits qui influencent beaucoup plus que ce qu'on pense, euh, notre quotidien. L oc les occupations et les missions des esprits, et ensuite les trois règnes, hein, donc euh, minéral, euh, animal, végétal, et, et donc, végétal et animal humain, incluant l'humain. Ensuite, vous avez le livre troisième du livre des esprits qui est intitulé Les lois morales. Hein. Donc, euh, qu'est-ce que c'est que les lois morales ben, C'est euh, le, le bien et le mal. Donc, elles sont... Elles sont euh, divisé en, en dix lois, hein, dix chapitres, hein, donc euh, la loi divine ou naturelle, euh, c'est le, le premier hein, qui nous dit que, ben, qu'est-ce que c'est que les lois divines ben, C'est les lois naturelles, les lois de la nature, hein, est la nature a été faite par Dieu, euh, ben, il nous explique euh, voilà, de, ben, toutes ces caractéristiques, hein. et ensuite vous avez euh, les, les, les autres lois, donc c'est la loi d'adoration et essentiellement la prière, la loi du travail, sans le travail, travail, ben on n'évolue pas. La loi de reproduction pour la perpétuation des espèces, hein, pour permettre aux esprits de venir se réincarner. La loi de conservation, hein, qui est pour euh, comment dire, euh, les, les instincts, les réflexes de survie, etc., qu'on retrouve un peu partout, euh, chez l'humain et puis chez, même chez les animaux. La loi de destruction, puisque la destruction… Euh, il y a la destruction nécessaire et la destruction abusive. Hein. Donc, euh, tout se transforme, rien ne se détruit. Hein. Tout est en fait une transformation. On est, mais un jour, on, on meurt. Hein. Et puis la mort, ben, c'est la libération, on retourne vers le monde spirituel. Voilà, la vision qui change complètement par rapport à la destruction. La loi de société, puisqu'on est fait pour vivre en société, la loi de progrès, d'évolution, hein. la loi d'égalité. Donc, il y a des inégalités apparentes sur la Terre qui correspondent aux différents niveaux d'évolution des, des humains. Mais euh, en dehors de, du fait qu'il y en a qui sont plus ou moins avancés que d'autres, parce qu'ils ont fait plus ou moins d'efforts, hein, tout le monde a les mêmes opportunités. Donc, il y a quand même cette égalité à la base. La liberté qui se conquiert aussi petit à petit avec l'évolution et la loi de justice, d'amour et de charité, donc, qui est, euh, je dirais, celle qui résume euh, un peu le tout. Hein, donc, au euh, la charité, point de salut. Et il y a ce chapitre sur la perfection morale avec l'homme de bien, euh, qui, qui sont aussi très, très intéressants à lire ou à relire. Oui, Christophe Le soleil s'est euh, levé. Un petit peu, on est juste en face de la fenêtre. Mais euh, Qu'est-ce que je veux dire euh, Pourquoi 10, d'après toi Est-ce qu'il y, y a un, y a un, un petit... Euh par rapport aux, aux dix commandements de Moïse Non, non je ne pense pas. Non, non, il le dit au début, hein. il dit, ben, toute classification, il y en a un qui classe en 5, l'autre en 10, l'autre en 20, mmh. selon le niveau de détail que tu veux aller. Lui, okay. bon, ben, il, a, il a dit, ben tiens, je vais les classer en 10, et puis voilà pour qu'il les a classés en 10. Ça me serait très bien, être 9 ou 11. Il hein. n'y a oh. pas de, je ne pense pas qu'il y ait de, de, de, de numérologie derrière cela. D'accord. Ou d'autres types d'intentions. Et le livre quatrième, le dernier, hein, donc, euh, qui parle des espérances et des consolations, euh, les peines et jouissances terrestres, la loi de cause à effet, hein, puis les peines et jouissances futures, de, voilà, on, on sait que notre âme va survivre à la mort, qu'elle va continuer, puis qu'elle qu recueillera, euh, qu'elle récoltera tout ce qu'elle aura semé. Voilà. Et donc, euh, ce livre développe euh, euh, cette... Euh, cet aspect, hein, en disant que bah, ces espérances et consolations, ce n'est plus euh, comment dire, de l'hypothétique euh, comme au niveau des, des promesses qu'on a dans les religions. Non, là, on peut le constater euh, nous-mêmes et le comprendre donc, euh, de par euh, la philosophie spirituelle. Voilà. Donc, le livre des esprits, en fait, fait un peu un tour d'horizon complet de tous les enseignements de la philosophie spirituelle. C'est vraiment le, comment dire, la première base par là où il faut euh, commencer. Hein, C'est. Quelqu'un vous dit « par quoi vaudra-t-il mieux que je commence ben, ?» La meilleure réponse, c'est bon, si la personne ne veut pas beaucoup lire, c'est euh, « le spiritisme à sa plus simple expression en 32 pages », et puis si la personne elle, elle a, plus de, de, elle a la volonté d'aller plus dans le détail, ben, c'est « le livre des esprits ». Et à la fin, donc, il y a la conclusion, où euh, donc, euh, il, il, il prend un peu du recul par rapport à tout ce qu'il y a dans le livre, voilà, pour, euh, comment dire, euh, il parle un peu des détracteurs en disant, ben voilà, euh, si vous n'êtes pas d'accord avec ce que dans le livre, euh, ben moi je suis ouvert, montrez-moi là où c'est faux, essayez de proposer quelque chose de mieux, quelque chose de plus fort, de plus consolant, et puis euh, on le prendra. quoi. Et puis, ben, donc depuis 1857, on attend toujours. Hein, il n'y a <rire> pas grand-chose de, de mieux, de plus complet, de plus consolant qui a été euh, obtenu que ce livre des esprits. D'accord Voilà. Euh, donc, on va remonter au deuxième livre qui est le livre des euh, médiums. Attendez, je suis perdu. Hop. Le livre des médiums, Donc euh, il avait d'abord écrit un premier livre qui s'appelait Instructions pratiques pour les manifestations spirites. Et donc, dans ce livre-là, il y en avait euh, à la fois trop et pas assez. D'accord Il ne l'a pas réédité, en fait, il l'a remplacé par le livre des médiums, même si ce livre-là contenait notamment un lexique du vocabulaire spirit hein, qu'on qu ne retrouve pas ailleurs. Euh, il ne l'a jamais réédité parce que pour la médiumnité, euh, voilà, ce n'était pas assez complet et donc euh, le fait de. de, de, de comment dire de lancer les gens dans de l'expérimentation, dans de la pratique médiumnique avec uniquement les informations qu'il avait mises là-bas. Il a vu qu'il ben, pouvait quand même euh, euh, comment dire, euh, faire de sorte que les gens puissent trébucher, euh, se heurter à des, à des difficultés, des écueils. C'est pour ça qu'il l'a remplacé par le livre des médiums qui, lui, est beaucoup plus complet. Voilà. Et ce livre des médiums, bon, c'est comment dire, le, le, c'est toujours encore aujourd'hui le, le meilleur livre sur la médiumnité, hein, le plus complet, celui qui en parle le plus dans le détail, de tous ces aspects, de tous les différents types de médiumnité, et aussi notamment bah, les, des précautions à prendre, de, de, de, voilà, comment est-ce qu'on fait pour savoir à quel, à quel genre d'esprit on a affaire, euh, qu'est-ce qu'il faut faire pour attirer les bons, qu'est-ce qu'il faut faire pour éloigner les mauvais euh, voilà, donc c'est vraiment donc, euh, dans son contenu général, euh, c'est le, le, encore aujourd'hui le, le meilleur livre sur le sujet. Et donc, euh, qui, il contient l'enseignement spécial des esprits sur la théorie de tous les genres de manifestations. Hein, donc, il explique ben, voilà, comment est-ce que les esprits procèdent. Euh, il y a beaucoup de questions-réponses, hein, notamment de l'esprit éraste, mais aussi de l'esprit Saint-Louis où il posait les questions, mais comment vous faites pour écrire Comment euh, euh, l'esprit fait pour apporter un objet euh, Comment est-ce qu'il fait pour soulever une table <rire> Voilà, Comment est-ce qu'il fait pour se approcher du médium, pour se communiquer à lui euh, Donc, euh, pour poser ces questions-là aux esprits qui sont venus ben, expliquer du mieux qu'ils pouvaient en fonction de notre capacité de compréhension. Donc, qu'est-ce euh, tout ce qu'il y a derrière le phénomène médiumique, d'accord les moyens de communiquer avec le monde invisible hein, donc voilà. le développement de la médiumnité hein, Là, il parle du développement aujourd'hui on, on utilise aussi le mot l'éducation de la médiumnité hein, parce qu'il y a euh, comment dire euh, développer une faculté euh, oui euh, comment dire euh, oui Joël l'esprit Zephir il a aidé à, à écrire tous ces livres là ou que les livres de l'esprit Zephyr, oui. ben, en fait c'était un, un esprit qui euh, était euh, là pour... Euh, pour peu, hein, c'était peut-être pas le guide spirituel de Kardec, hein, puisque ailleurs il écrit que son guide spirituel c'était plutôt l'esprit de vérité, hein, mais Zephyr faisait partie de ce groupe d'esprits qui assistaient à l'un Kardec. Donc voilà, il était certainement là pour l'inspirer à différents moments, mais pas que, c'était pas que lui. Hein, mm -hmm. il, je dire, il y a des messages des races, des messages de, de Saint-Louis, d'autres esprits qui ont, qui ont participé au livre des médiums. Donc, le développement de la médiumnité, qui parle notamment ben, de l'influence du médium, hein, l'influence morale du médium, l'influence du milieu, l'influence morale du milieu. Euh, l'effet que peut avoir par exemple ben, que, la vénalité la curiosité enfin il traite tous ces tous ces sujets hein, euh, quel est le but de la médiumnité les questions qu'on peut poser aux esprits celles qu'il faut pas poser aux esprits hein, et euh, les difficultés les écueils que l'on peut rencontrer dans la pratique du spiritisme ben là il y en a beaucoup hein, il y a un peu l'animisme hein, qui euh, déroute et parfois décourage euh, sans, sans, sans trop de justification, certains médiums qui disent « non mais ce, ce que j'ai eu là, ça vient de moi, ça ne vient pas d'un esprit ». Le fait de savoir que l'animisme, il est toujours là, hein, il aura toujours existé, c'est parce qu'il y a de l'animisme qu'il y a du spiritisme. Donc, il ne faut euh, pas se décourager par l'animisme, le laisser passer et puis euh, faire, euh, entre guillemets, la distinction après. Et à force, ben, on se rend compte qu'au euh, ben, milieu de l'animisme, des choses qu'on pourrait très bien écrire par nous-mêmes, il y a des choses qui, là, pour le coup, franchement, euh, voilà, sont complètement en dehors de notre capacité, ou alors la manière dont elle les a obtenues, hein, d'avoir comme ça une page sans rature, sans reprise et tout. Euh, voilà, qu'on serait peut-être capable d'écrire, mais avec beaucoup plus d'efforts, beaucoup plus d'allers-retours que la manière dont, dont, dont, dont la page nous est parvenue. Donc, c'est les, les différentes choses. Aussi, savoir discerner si un, si un message est bon ou pas, hein, quels sont les signes des, des, euh, comment dire, des, des faux messages où les esprits cherchent souvent euh, à nous tromper. Hein. Euh, il parle aussi ben, des enfants, hein, qu'il ne faut pas les encourager à la médiumnité, il faut attendre qu'ils qu soient mûrs hein, euh, pour ne pas se laisser impressionner par par ce qu'ils boivent, ce qu'ils font, et éventuellement se permettre le drapant dessus par l'esprit, enfin etc. Donc il parle vraiment de tous les aspects de la médiumnité, d'accord Je pense que la plus grande difficulté dans la médiumnité, c'est l'animisme, parce que on a du mal à, à savoir si c'est nos pensées ou si c'est si la pensée de l'esprit. Voilà. Alors c'est un souci qui est comment dire, qui est tout à fait légitime. Mais qu'il ne faut pas, euh, comme on dit, exagérer, hein, parce que souvent, ben, peu importe si ça vient de nous, euh, à 20%, à 50% ou à 80%. Si c'est un bon message, c'est un bon message. L'important, voilà. c'est le contenu. Hein. Et l'animisme, encore une fois, c'est quelque chose qui, qui existe et qui est fondamental. On, on a nous-mêmes une âme. Si on n'avait pas d'âme, s'il n'y avait pas d'animisme, il n'y aurait pas, pas de spiritisme non plus. Donc, ça fait partie de la médiumnité. Et euh, voilà, c'est avec le temps que, que, qu apprend, que le médium apprend à faire la différence. Et Kardec dit dans le livre des médiums, par exemple, que quand un médium est bleu, les communications qu'il recevra auront une couleur bleue. D'accord C'est-à-dire que quand il est rouge, les communications auront une couleur rouge. Ça veut dire que quoi qu'il fasse, le médium influencera toujours la communication, même si c'est de l'écriture tout à fait automatique et tout à fait complètement inconsciente. Malgré ça, il n'y a, y a pas de garantie, qu'il n'y a pas d'influence animique du médium. Voilà. Mais encore une fois, ben ce qui est important, c'est le contenu du message, voilà. les éventuelles preuves d'identité qu'il qui peut contenir. Et donc euh, après, qu'il y ait une influence ou pas, ben, ça fait tout simplement partie euh, de la médiumnité. Donc, euh, il faut vivre avec hein, et il ne faut pas euh, comment dire, euh, se bloquer euh, complètement. Maintenant, si c'est tout des messages avec, euh, comment dire, qui sont répétitifs, qui n'apportent rien, avec des, des, des, un contenu qui est creux, euh, bon, est là, là, il faut se poser la question. Est-ce que ça vaut vraiment la peine de recevoir des platitudes et tout euh, <coughs> Euh, maintenant, le, le but principal de la médiumnité, c'est euh, ben, de recevoir des enseignements, d'apprendre sur euh, le monde des esprits, mais c'est aussi d'aider les esprits qui sont en difficulté. Et il y en a énormément autour de la Terre. Hein, donc, euh, les gens qui se réunissent médiumniquement pour avoir des beaux messages se trompent un peu. Hein, Ce n'est pas, pas que ça, la médiumnité. La médiumnité, c'est aussi euh, ben, tous ces esprits en difficulté qui sont souvent autour de nous. Hein, qui sont peut-être là derrière nous et qui écoutent, hein, euh, qui, qui ont besoin d'éclaircissement, qui, qui sont encore très attachés à la terre, donc qui nous voient et que nous, on peut aider, alors que les esprits, qu'ils ne voient pas les autres esprits qui sont là, qui viennent pour les aider, hein. comme dans le film No Sola, vous voyez André-Louis quand il est dans le seuil, ben il, voilà, il fallait qu'il que, qu attende, je dirais, le, le moment où les esprits puissent euh, aussi le secourir lui, même si euh, à un moment donné, il voyait les esprits venir et secourir certains des, des esprits qui étaient à côté de lui dans, dans, dans le seuil. Hein. Ben, euh, il n'était pas mûr pour être secouru, et donc euh, ben, le, le, les réunions médiumniques peuvent aider euh, ces esprits donc, euh, à comprendre les choses un peu plus vite, déjà à comprendre qu'ils sont morts. Hein. Et, et certains aussi qui restent euh, attachés à leur famille ou attachés à une personne ou un bien et qui peuvent poser des, des problèmes euh, genre euh, perturbations spirituelle, maison hantée ou autre. Ah, mais si à ce que pour étudier la midonité, c'est une étude qui est longue. Hein. Il faut être patient aussi. Hein. <coughs> voilà, ben, donc on va commencer, hein. <rire> j'espère, euh, le plus vite possible <rire> pour l'étudier. Et sinon, n'attendez ben, pas, hein, parce que si vous voulez lire le livre des médiums. Euh... C est, c est, bon, je, je déconseille à quiconque, si vous voulez, de, de pratiquer de la médiumnité sans avoir lu au moins une fois, et puis lire, c'est une chose, étudier, c'est une autre, hein, le livre des médiums. Hein, parce que, euh, comment dire, c'est comme si vous preniez votre gamin, hein, vous, lui mettez, vous le mettiez dans une voiture, à Paris, vous lui dites, tiens, fais-moi dix fois le tour de la place de l'étoile sans qu'il ait des notions de code, sans qu'il ait pu s'entraîner un peu avant à conduire une voiture. Ce serait l'envoyer au casse-pipe. Et donc, c'est comme tout. Avant de passer à la pratique, il vaut mieux connaître un peu la théorie. Après, vous avez le troisième livre, c'est l'Évangile selon le spiritisme. Et donc là aussi, toujours selon la couverture, il parle de l'explication des maximes morales du Christ, leur concordance avec le spiritisme et leur application aux diverses positions de la vie. Donc, vous voyez, c'est. Euh, qu -ce qu'est-ce qu que disent les esprits par rapport à la morale ah, ben, Ils sont eux-mêmes venus dire, ben, vous savez, il y a 2000 ans, il y a quelqu'un qui vous a déjà tout dit. Ah bon Bon, alors… Euh, le Kardec s'est mis à regarder un peu ben, qu qu'est-ce qu que Jésus avait dit dans les évangiles, hein, le serment de la montagne, et enfin, tous ces, ces différents passages où il a donné des enseignements moraux. Et donc, ben, pour chacun, il, il a classé ses enseignements en différents chapitres, hein, il y en a 28 en tout, ben, il les a euh, interprétés avec l'aide des esprits, y compris en rajoutant des communications spirituelles euh, sur ces enseignements-là. Donc, L'évangile selon le spiritisme nous explique vraiment ben, ce que Jésus avait dit déjà euh, il y a 2000 ans. Hein. La vision qu'on a aujourd'hui, l'interprétation correcte hein, que les esprits ont aidé Kardec à donner de chacun de ses enseignements. Et ce qui est <cười> important, c'est que ce n'est pas de la théorie, hein, c'est leur application aux diverses positions de la vie. <cười> Donc, ce n'est pas uniquement un traité de morale théorique, c'est de dire « ben voilà ». Si vous avez telle chose qui se présente dans votre existence, dans votre vie, euh, ben, réfléchissez, euh, la meilleure attitude à avoir par rapport à telle difficulté, ou par rapport à la richesse, par rapport à la pauvreté, par rapport à la maladie, par rapport à, aux différentes situations, hein, comme il dit, euh, quel est, le, le, entre guillemets, le meilleur moyen d'y faire face hein, euh, et, et voire même d'en profiter pour euh, notre évolution. Donc, ce n'est pas quelque chose de théorique c'est que l'Évangile, c'est un livre qui est éminemment pratique. D'accord Alors, après, on pourrait dire, oui, mais pourquoi l'Évangile selon le spiritisme Pourquoi il n'y a pas les Vedas Pourquoi il n'y a pas le Coran eh C'est une question tout à fait pertinente. Et moi, je pense que ça, ça manque encore. Hein. Il faudrait qu'il y ait d'autres livres comme les Védas selon le spiritisme, ou l'hindouisme selon le spiritisme, le bouddhisme selon le spiritisme, l'islam selon le spiritisme, puisque ces enseignements que Jésus a donnés dans les évangiles, ben, il y a des enseignements tout à fait équivalents qui existent dans, tous ces autres, dans, dans toutes les autres religions. Hein. Et donc, euh, il ne faut pas interpréter euh, l'évangile selon le spiritisme, comme le font euh, ben, par exemple le, le Brésil, hein, qui est un pays très catholique, euh, en disant si ben, c'est le christianisme qui va sauver le monde. Hein. C'est une vision qui est, euh, comment dire, ce n'est pas la meilleure, hein, ce n'est pas avec une vision comme ça qu'on sera bien accueilli ou que les musulmans ou autres seront ouverts euh, au message spirit. Hein. Il vaut mieux insister sur euh, l'universalité de ces enseignements moraux plutôt que euh, de leur donner une couleur euh, éminemment ou exclusivement, ce serait encore pire, chrétienne. D'accord en rappelant toujours que euh, les chrétiens ne représentent qu'un tiers de l'humanité. Deux tiers de l'humanité ne sont pas des chrétiens. Voilà. Et donc sur la couverture de l'évangile, il a aussi rajouté donc, euh, cette affirmation, il y a de foi inébranlable que celle qui peut regarder la raison face à face à tous les âges de l'humanité. Donc en faisant très clairement la différence entre la foi aveugle, dogmatique, euh, qui, était, qui est celle des religions euh, depuis leur début jusqu'à encore aujourd'hui. Et le spiritisme qui, lui, passe à une foi raisonnée libre, autonome, hein, basé sur la compréhension hein, et pas basé sur une croyance aveugle. Hein. On croit parce qu'on a compris. Donc, ça, c'est l'évangile sur le spiritisme. Après, enfin on verra un peu plus tard. Oui. Le ciel et l'enfer donc, euh, là, Kardec le décrit sur la couverture hein, en disant que c'est l'examen comparé des doctrines sur le passage de la vie corporelle à la vie spirituelle, les peines et les récompenses futures, les anges et les démons, les peines éternelles, etc. Hein, donc, ça, c'est la première partie du, du ciel et l'enfer, qui remet un peu d'ordre dans tous ces dogmes religieux qu'on a eus, hein, l'enfer, le, le, le paradis, le diable, les anges, les démons, etc., Hein, qui, qui montre qu'est-ce qui fait sens et qu'est-ce qui ne fait pas sens dans, dans tout ça. Moi, ça m'a fait énormément de bien. C'est ce que j'ai appelé quelque part le, le reformatage du disque dur hein, dans le cerveau hein, par rapport à l'éducation catholique que j'ai pu recevoir. Et la deuxième partie, c'est suivi de nombreux exemples sur la situation réelle de l'âme pendant et après la mort. Ça aussi, c'est hyper intéressant. C'est le livre le moins lu, hein, mais qui pourtant est le plus un des plus intéressants. Et cette deuxième partie, bah, vous avez plus euh, une cinquantaine ou peut-être même plus euh, communication d'esprit dans diverses situations, des esprits heureux, des esprits euh, euh, malheureux, des, des suicidés, des criminels, euh, des gens qui étaient pauvres, des gens, une reine, hein, des gens qui étaient riches, euh, etc., qui nous montrent, <coughs> racontés par les esprits eux-mêmes, hein, par les propres intéressés, Qu'est-ce qu'ils sont devenus dans le monde des esprits en fonction de ce qu'ils étaient, de ce qu'ils ont fait, euh, de leur vivant Et ça, c'est quelque chose qui, est, qui, qui donne une base très, très forte euh, justement à, à, à ces lois morales qu'on a vues tout à l'heure, hein, soit dans le livre des esprits et dans l'évangile selon le spiritisme, de dire, ben, par, par exemple, les communications de suicidés, ben, on voit très bien ce qui se passe, leur situation après le suicide, qui, qui est généralement bien pire que celle dans laquelle, même difficile, dans laquelle ils étaient avant de commettre le suicide. Pourquoi dans les cinq livres, il n'a pas inclus aussi euh, le livre de l'obsession Alors, l'obsession, il en parle beaucoup. Alors, il en parle dans l'Évangile selon le spiritisme, hein, à la fin, quand il y a les prières euh, sur l'obsession. Hein. Il en parle aussi dans le livre des médiums. Hein. De, C'est là où il parle des trois degrés, donc euh, l'obsession simple, la fascination, la subjugation. Donc, il en parle. Hein. Il n'a pas fait de livre spécifique là-dessus. Il en existe un qu'on peut trouver, hein, qui est relié sur l'obsession, mais ce livre en fait, reprend euh, différents chapitres euh, de, de, de la revue Spirit et puis donc, euh, des livres de Kardec spécifiquement sur euh, l'obsession. C'est un peu un recueil de, de différents éléments tirés d'autres ouvrages sur, sur l'obsession. Je pense qu'on peut le trouver chez les bouquinistes. Je ne sais pas s'il a été réédité. Le dernier qu'il avait réédité, c'était les éditions Vermeer avec une couverture bleue. Ouais, mais ce recueil avait été édité, je ne sais pas si c'était du vivant d'Alain Kardec, ça il faudrait que je vérifie, mais assez rapidement après, donc, en, si ce n'était pas juste avant sa mort, bah c'était juste après sa mort que ces ben, continuateurs avaient, euh, euh, comment dire, compilé ces <coughs> extraits pour en faire un volume séparé. Donc voilà pour le ciel et l'enfer. Et puis le dernier livre de la Genèse, hein, donc, sur la couverture, il nous dit « La doctrine spirit est la résultante de l'enseignement collectif et concordant des esprits hein, ». Donc ça, c'est le caractère de la révélation spirite, c'est le premier chapitre. C'est un véritable monument de philosophie. Vous pouvez le lire euh, 30 fois, 50 fois, euh, la 50e fois, vous retrouverez toujours encore des choses que vous aviez zappées aux 49 premières lectures. Hein, c'est assez impressionnant, la densité du texte. Euh, il parle aussi du rôle de la science dans la Genèse, euh, les lois de la nature. Hein. Il parle aussi de la divinité, hein, qui prouve sa grandeur et sa puissance par l'immutabilité de ses lois et non par leur suspension. Donc, ça, c'est une phrase euh, assez fondamentale qui va justement pour ça, hein, parce que... La jeunesse, c'est en fait la jeunesse, les miracles et les prédictions selon le spiritisme. Donc, euh, le spiritisme, dans, dans, dans, dans la jeunesse, Kardec écrit de façon très claire les miracles n'existent pas en tant que tels. Hein. Un miracle qui, consiste, qui, qui consisterait en une suspension des lois naturelles, divines, ou Dieu qui dit Bon, bah, tiens, je vais faire une exception pour toi ou pour toi ou pour toi, ça n'existe pas. Hein. Dieu, il est impartial, il est juste envers tout le monde. Tout le monde. Personne ne bénéficie d'un traitement de faveur ou, ou, ou personne, au contraire, n'est délaissé. Euh, et donc, c'est ça qui prouve sa grandeur et non pas le fait de faire des miracles. Parce que il y a beaucoup de gens, y compris le livre là que je vous ai déjà montré, hein, « Dieu, la science, l'épreuve la deuxième partie, en fait, il, il, il s'appuie sur des prétendus miracles pour prouver l'existence de Dieu. Hein, alors que euh, l'approche du spiritisme, euh, c'est l'inverse. Hein. La grandeur de Dieu se prouve par le fait qu'il n'y ait pas de miracle. Il est très dur comme livre, euh, La Genèse et les Miracles. Oui, hein. il est ouais, il un pas, peu plus... Voilà, je... grand, parce qu'il parle de tout, de la matière, euh, de la formation de la Terre et tout. Oui, la cosmogénèse avec Flammarion, ouais, les esprits de Galilée et tout ça. Puis la théorie qu'il met en avant sur la formation du système solaire, c'est celle qui aujourd'hui est retenue par la science. Hein. Donc, alors à l'époque... Euh, Bon, les scientifiques, notamment Flammarion lui-même, hein, qui était le fameux astronome, avaient déjà bien avancé euh, sur ce sujet, mais il y avait encore des... <coughs> différentes hypothèses. Hein, par exemple, que tout vient la Lune. Il mm. ben, y, y a des hypothèses qui disaient qu'il y a un gros météorite qui a heurté la Terre, <coughs> qui a éjecté un morceau, et c'est ça qui a fait la Lune. Alors qu'en fait, non, aujourd'hui, euh, la Lune, ben, ça fait partie de ces poussières qui étaient là, <coughs> qui se sont concentrées en différents plans pour faire... Ben, l'astre central qui est le soleil et puis les différentes planètes qui tournent autour et autour de ces planètes, les différents satellites voilà quand on voit une comète, ils disent que c'est la, la formation d'une planète quoi. pardon ils disent que quand on voit une, une comète, c'est la formation d'une planète alors, les comètes c'est encore comètes. autre chose hein. les comètes, c'est ce ben, euh, des objets qui, qui restent, alors ils gravitent toujours autour euh, comment dire, du système solaire, mais ils vont très très loin à l'extérieur, hein. donc ça c'est des, ben des projectiles qui sont venus d'ailleurs et puis qui sont, qui sont qui ont été entre guillemets capturés par les champs d'attraction du, du, euh, du Soleil et des différentes planètes et puis ben, qui, qui continuent à tourner chacun de, enfin, de façon assez euh, diverse et variée. Hein? Euh, voilà. Et puis donc pour les prédictions, euh, donc il y a la phrase suivante Pour Dieu, le passé et l'avenir sont le présent. Voilà, Donc pour Dieu, hein, c'est-à-dire qu'avec une vision de la divinité, euh, ben, voilà, euh, même tout en conservant notre libre arbitre, hein, euh, ben, ils arrivent très bien à anticiper les décisions qu'on prendra suivant notre libre arbitre sans euh, interférer dans cette liberté. D'accord Voilà, donc ça c'est pour les quatre livres. Puis ensuite, ben, ben, quand on regarde un peu, on voit que, le livre des esprits, donc il y a les quatre livres. Euh, ensuite, ben, euh, quand on voit par exemple ben, le premier et le second livre du, du, du livre des esprits jusqu'au chapitre 6, ben, c'est des éléments qui ont été développés dans le livre de médium. Le livre troisième des lois morales, il a été développé dans l'évangile selon le spiritisme. Le livre quatrième du livre des esprits a été développé dans le ciel et l'enfer. Et puis, euh, la Genèse, c'est euh, un développement du livre premier, les causes premières, Dieu, euh, les différents systèmes de l'univers hein, qui ont été repris euh, dans la Genèse, y compris les chapitres, les derniers chapitres du deuxième livre et aussi les chapitres 4 et 5 du euh, troisième livre. Donc là, c'est là où on fait le lien entre le livre des esprits qui est le traité général et puis les quatre autres qui rentrent plus dans le détail. D'accord alors, le livre des esprits, on l'a déjà vu, hein, il y avait 501 questions dans la première édition, puis 1019 dans la deuxième, qui est celle qu'on a aujourd'hui. Donc, c'est là où on voit qu'il ben, s'est fait en deux étapes. Hein, le premier, premier, 500 questions qui sont allées dans le monde entier avec le feedback qui est revenu de partout, qui a permis de l'enrichir, de le compléter hein, pour en faire 1019 questions-réponses, donc avec euh, l'origine assez universelle euh, des enseignements euh, qui sont, qui sont venus hein, avec leur concordance et tout ça. Donc ça, on l'a déjà vu. Le livre des médiums, voilà. Donc, euh, il fait ça, on l'a aussi vu. Alors, il y a deux parties dans le livre des médiums. Hein. Donc, la première partie, c'est les notions préliminaires en quatre chapitres. Et la deuxième partie, euh, en 32 chapitres, c'est sur les manifestations spirites. D'accord euh, voilà, c'est toujours encore la meilleure référence sur la pratique de la médiumnité aujourd'hui. Hein. C'est un livre qui a 1861, donc vous voyez, il a 100, 100, combien 162 ans, 162 ans cette année, mais personne n'a pour l'instant fait mieux. Il y a eu des détails, des développements par Chico Xavier, par Divaldo, par Manuel Finomeno de Miranda et beaucoup d'autres, hein. mais euh, en, en, en comme traité général, il n'y a pas mieux que le livre des médiums. Voilà. Et donc, il l'a écrit pour aider les gens justement qui se lancent dans la médiumnité et puis qui se heurtaient, qui se plantaient, qui trébuchaient, qui finissaient obsédés, qui, qui, qui, obsédé, qui recevaient n'importe quoi, etc. Donc, c'est surtout pour orienter toutes les personnes qui, voulaient, qui, qui souhaitaient pratiquer la médiumnité qu'il a écrit ce livre hein, pour euh, un désir tout à fait naturel. Hein. Aujourd'hui, par exemple, au Brésil, on vous dit qu'il faut d'abord avoir quatre ans de cours plus deux ans de cours de médiumnité avant, avant de commencer à être admis dans une réunion médiumnique. Donc, la médiumnité, c'est un petit peu, comment dire, élitisé. Alors que ben, je causais en cours avec une voisine l'autre jour qui me disait, ben voilà, ils s'étaient réunis autour du table, ils avaient fait du spiritisme, il s'est passé un certain nombre de choses, ça les a effrayés, ils se sont arrêtés. Donc, bon, euh, voilà, il y a un désir légitime de tout le monde euh, de, de rentrer un peu plus euh, dans la médiumnité. C'est pour ça bah, qu'il a écrit ce livre. N'importe qui peut le lire et à partir de là, si vous suivez euh, tous les conseils qu'il donne dans le livre des médiums, hein, <coughs> notamment au niveau de, euh, de, de, de l'hygiène mentale qui est nécessaire euh, au niveau des médiums. Euh, l'éviter euh, la tout ce qui est motivé par la curiosité la vénalité la matérialité et eh ben euh, si vous si vous suivez aussi le discernement qui conseille dans l'analyse des communications ben, la médiumnité peut être pratiquée euh, même dans des groupes familiaux euh, sans euh, en, en limitant énormément les dangers d'accord oui Christophe euh, il, il dit qu'en fait, il y, a, il, y a, il y a quatre sortes de, de communication. Il y a la grossière, la, euh, il y a qui, la frivole, la sérieuse et puis l'instructive. Mais en ce qui concerne l'instructive, on pourrait considérer que c'est celle que les esprits ont amenée en 1857 pour nous faire comprendre quelque chose. <rire> Je rejoins un petit peu ce que disait Vincent, je crois que c'était la semaine dernière, ou il y a quinze jours, où il disait « je ne comprends pas », Enfin, et on est plusieurs d'ailleurs à, à se poser cette question, pourquoi il n'y a pas une nouvelle édition aujourd'hui, des nouvelles questions qui sont posées ben, Pour moi, tout simplement parce que le message il est avant tout moral, donc on n'a pas encore compris le message de, de Moïse ni celui de Jésus, donc là, ils reviennent remettre une couche à travers le livre des esprits, plus d'autres enseignements, bien sûr, tels que la réincarnation, mais le, le, le, le point de vue, il est surtout moral. Donc on peut considérer que la médiumnité, en fait, si elle est, bon, elle est instructive, c'est ça qui nous intéresse, mais ça sera dans ce cas-là pour, euh, pour passer un message ou pour améliorer encore plus notre connaissance, mais pour toute l'humanité entière. Et ensuite, la deuxième chose, c'est que je pense que la médiumnité, elle sert principalement, comme tu l'as dit si justement, c'est d'aider justement les esprits désincarnés qui souffrent. Mais oui. peut-être aussi, comme il faut pas mal de son spirit, de l'aide au deuil pour donner des messages à ceux qui sont là, les réconforter, les consoler. Oui. Donc, euh, donc euh, euh, la difficulté, effectivement, maintenant, c'est de tout... Moi, je suis médium moi-même, euh, euh, psychographe. Euh, je suis entièrement d'accord avec toi sur le fait qu'il faut d'abord faire une réforme morale et qu'il faut avoir une hygiène de vie euh, vraiment... Euh, euh, je dirais hors du an, mais vraiment qu'on fasse très attention à ça si on ne veut pas être perturbé mais euh, je pense qu'il a... enfin, faut faire attention il faut apprendre mais d'un autre côté il faut aussi euh, comprendre qu'il y a beaucoup d'esprits qui ont besoin de médium donc euh, oui. je... voilà bon, c'est un petit peu le, le, le chien qui se mord la queue c'est ok on a besoin d'urgence de médium pour aider mais d'un autre côté faites attention parce qu'on euh, peut rapidement être soit obsédé ou soit carrément pire c'est voilà. vrai. Et puis et tout dépend de ce qu'on fait, quoi. C'est-à-dire, à, à Tan, on, on avait posé des questions par certains moments. Et puis des fois, la réponse que les esprits ont donnée, ils se dit écoutez, on n'est pas là pour se répéter. il les des livres. La réponse avait déjà été donnée quelque part. Donc voilà, c'est une réponse en deux lignes. Hein. Donc euh, ça, c'est une chose. Aujourd'hui, je le constate aussi. Je vois, il y, y a notamment une personne qui, qui est médium, qui l'exerce qui a reçu pas mal de communications, qui les a publiées dans un livre qui m'a envoyé, que je suis en train de lire en ce moment. Bon, quand on regarde les messages, ils, ils, ils, sont, ils sont globalement bons, hein? mais quand on réfléchit, on voit ben, qu'est-ce qu'ils apportent, je dirais, de plus que ce qu'il y avait déjà dans Kardec, et c'est là où on dit, ben, finalement, pas grand-chose. Hein? Alors c'est sûr le langage a changé c'est c'est un langage peut-être un peu plus moderne et tout alors ça a peut être un intérêt euh, dans la forme hein? mais dans le fond c'est vrai que il y a il y, y a pratiquement rien je dirais de nouveau donc c'est là où on se pose la question à quoi ça sert quoi hein? alors bon après s'il si y a des gens que, qui préfèrent lire euh, les choses sous une autre forme que la forme qui est peut-être un peu, un peu rigoureuse et peut-être un peu vieillie dans la forme sur certains endroits de, de, de par Kardec, on peut, on peut le comprendre, mais cet intérêt est quand même, euh, enfin je, je pense, hein, et je peux me tromper, euh, relativement limité. Hein. Euh, après, <coughs> ben c'est euh, les gens qui font des réunions médiumniques pour avoir des bons messages, pour parler avec les guides spirituels et tout ça, bon, euh, c'est c'est pareil, hein, ça marchera, les guides spirituels vont venir, vont donner des communications, etc. Mais très vite, en fait, on se rendra compte que, euh, comme tu le dis Christophe, hein, le, le, là où il y a des gros besoins dans la médiumnité, c'est euh, pour, pour la charité, pour l'assistance euh, aux esprits souffrants. Aujourd'hui, il y a des gens qui se disent passeurs ou passeuses d'âmes, euh, le deuil, comme tu l'as dit, hein, le fait d'apporter à un papa ou une maman ou une grand-mère qui a perdu son enfant ou son petit-enfant une certitude qui que, qu vit toujours, ça peut complètement changer une vie. Comme on le voit dans les communications qu'avait données Chico Xavier, notamment dans le film, la vidéo « Les mères de Chico Xavier ». Je ne sais pas si vous l'avez vu cette vidéo, ça vaut vraiment la peine. Hein euh, je pense que euh, Pipino, il doit encore en avoir, hein, des, des DVD ou sinon, peut-être, il faut chercher, euh, même si c'est un film avec des copyrights, on peut peut-être le trouver euh, ici ou là. Euh, mais c'est là où on voit effectivement que combien ça peut faire d'effet. Hein, euh, des, des gens qui sont complètement matérialistes, athées, euh, au bord du suicide, etc., peuvent être consolés uniquement pour, euh, en obtenant des preuves d'identité, la certitude, euh que, que l'être cher qu'ils ont perdu euh, persiste euh, dans le monde spirituel. Voilà, donc la, la, le but principal de la médiumnité, c'est ça. Alors, aujourd'hui, il y a un projet, hein, le fameux projet PEPE, -E, hein, pour euh, parler, pour essayer de creuser un peu certains sujets que Kardec n'avait pas abordés, comme l'idéoplastie, hein, comme l'ectoplasme, hein, il en avait très peu ou pas parlé, ou alors des sujets nouveaux, comme l'épigénétique, euh, donc, euh, de poser des questions sur ces sujets-là aux esprits pour avancer un peu. Et ce qu'on voit, il ben, y, a, y, a, y a donc un projet qui est en train de se préparer au niveau international, hein, qui en mettant en place tous les protocoles et les méthodologies qui vont bien. Mais euh, dans les différents groupes qui, qui se proposent de participer euh, à ce travail, il y en a beaucoup qui disent, euh, ou les esprits disent, « Attendez, avant de rentrer dans ce travail-là, il faut déjà un petit peu, euh, comment dire, nettoyer l'ambiance spirituelle autour de vous et aider toutes ces entités qui sont là, euh, qui ont besoin d'aide, et qui, qui euh, voilà, euh, par, par la force des choses, euh, gêneraient un petit peu ces tra le, le travail futur de nature différente. Voilà. Donc en, en, en, et puis pareil, ça fait partie aussi de l'éducation, l'entraînement à la médiumnité. Hein, Moi, je suis comme, comme tout le monde, hein, euh, j'ai aussi ces, ces questionnements par rapport à l'animisme et tout ça. Mais à partir du moment où, euh, comment dire, on arrive à, à... Il y a un problème, on, il y a une entité qui vient, on arrive à l'aider, et puis de, après, on voit que ce problème se résout. Hein, quand on voit que... Il y a un jeune qui, qui, qui apparemment souffre d'une obsession, qui est interné dans un hôpital psychiatrique avec un diagnostic des médecins qui lui disent qu'il va falloir qu'il reste plusieurs mois, voire peut-être même une année ou deux dans l'hôpital jusqu'à ce qu'il s'en sorte, qu'il perde ses tendances suicidaires et tout, qu'on arrive à aider quelques esprits qui apparemment étaient en train de l'embêter et puis que les médecins le laissent ressortir au bout de deux semaines. Et voilà, là, il y a des résultats. Donc ça, ce n'est pas de l'animisme, c'est des résultats concrets, objectifs, mesurables, euh, euh, voilà. Et, et, et leur accumulation, hein, il n'y en a aucun qui va vous donner une preuve absolue, mais le fait que, que ces choses-là se répètent, ben, ça vous dit ben, effectivement, il y a quelque chose. Oui. Alors Vincent, tu avais levé la main. Alors, le micro est coupé. Le micro est toujours coupé, Vincent. On t'entend pas, Vincent. Hein le micro est coupé. Pardon. Voilà. Ouais, J'avais juste ouvert le lien de, de, de, de Michel parce que c'est les maires de Chicago sur YouTube. Oui, oui. Si vous ne l'avez pas lu, regardez, les, re, regardez ouais. le film s'il est vraiment très bien. Alors, par contre, moi, je dis, ce genre de choses, il faut faire attention, hein, parce que euh, une personne qui vient en pleurs, euh, et puis le médium qui, qui veut tout faire pour aider cette personne qui reçoit une communication de lettres chères, euh, il faut être sûr de son coup. Hein. Euh, si ce n'est pas l'être cher, vous pouvez décevoir encore plus la personne. Hein, voyez euh, Chico Xavier, Emmanuel, lui a permis d'écrire des lettres, de faire ce genre de travail, uniquement, je crois, c'est 20 ou 30 ans, après 30 ans d'expérience médiumnique donc il faut, il faut aussi se garder d'aller trop vite, même plein de bonne volonté on peut sans le vouloir même non intentionnellement tromper les gens et avoir des esprits qui viennent interférer qui donnent un message avec du blabla qui ne correspond pas du tout à l'être cher qu'ils ont perdu donc c'est un travail qui peut aussi se faire mais sur lequel il faut être encore plus prudent je crois que ce qu'on a envie de recevoir et les uns et les autres, c'est d'avoir une, une approche plus, plus pertinente sur le sur la se projette plus de la même manière en 1860 qu'en 2023 quoi. Oui. La façon oui. dont, on, dont on se projette dans le monde, la façon dont on imagine notre vie, le futur ou le passé, peu importe, n'est pas la même. Et ce, ce, que, ce dont on a besoin, c'est que les, les esprits viennent actualiser notre compréhension de ce qui a pu être écrit. Quoi, parce que c'est vrai que on, on, moi, j'ai du mal d'entrer dans les textes d'Alan Kardec euh, euh, parce que je, je trouve que c'est un contexte qui est complètement différent et c'est difficile. Quoi. Pour moi, c'est difficile en tout cas. Alors, il n'y a pas forcément besoin des esprits pour faire ça. Hein. Tu as plein d'auteurs contemporains qui ont écrit... Euh des livres pour commenter euh, certains aspects euh, de la philosophie dans un langage tout à fait moderne. Hein. Je peux citer le, le, un auteur par exemple qui est Richard Simonetti. Hein, c'est un Brésilien, mais qui a. Il, il avait toujours un style très très simple, très très clair et très très actuel euh, sur euh, dans ses livres. Et il y a quelques-uns de ses livres qui ont été traduits en français, hein, notamment euh, euh, "Qui a peur de l'amour". Hein. Et le deuxième qu'il a écrit, c'est. Euh, le suicide, euh, ce qu'il faut savoir sur le suicide. Hein. Et c'est des livres qui sont écrits, mais alors très, très bien, sans culpabilisation, sans rien, euh, et dans un style tout à fait actuel. Donc, Alors, on peut demander aux esprits, effectivement, de nous aider dans ce sens, mais là, je pense que je vois beaucoup de, de, de travail humain, quoi. les auteurs contemporains, les dibaldo les Johanna Angelis les Chico, qui, qui sont en fait venus faire ça. Quoi. Et c'est vrai qu'il nous manque un peu des auteurs français, euh, ou qui écrivent en français dans le même sens. Mais il n'y a pas forcément besoin des esprits pour ça. Parce que là où il y a besoin des esprits, c'est si on veut ben, comprendre un peu mieux l'épigénétique, hein. comprendre un peu mieux euh, la condensation Alors, de Bose-Einstein dans les microtubules au niveau du cerveau. Tu vois. Ça, c'est très là, matérialiste. <rire> c'est oui, très, mais... très technique et très matérialiste. Voilà. Je pense que… Ce qu'on cherche, alors, ce qui est, la, toute la société est traversée par un besoin de réforme intérieure, de réforme intime de l'individu. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de, de, de groupes ou de, de gens qui font des, du développement personnel, de, oui. des recherches intérieures. Il y, a, il y a un besoin de progression, mais pas par rapport aux autres, c'est-à-dire d'être bien en soi pour pouvoir aller vers les autres. Et ça, je ne le retrouve pas dans, dans, le, dans la doctrine spirite. Il y a la réforme morale, mais la, la, tout ce qui est moral, c'est le rapport qu'on peut avoir avec les autres. Mais la réforme intérieure, je la, je la, il manque, il y a un manque là, à ce niveau-là. On a besoin d'être bien soi-même pour pouvoir être bien avec les autres. Et, et je ne sais pas si le spiritisme le permet, ça. Euh, alors, oui, effectivement, dans, alors, on trouve beaucoup ça dans les livres de Divaldo, Johanna De Angelis, hein, sur la plénitude, sur l'amour, euh, euh, sur, hein, sur de la série notamment psychologique, hein, il y a une douzaine de titres, alors il y en a déjà cinq ou six qui sont traduits en français, et donc euh, dans ces livres-là, effectivement, on trouve… Euh, ce genre euh, d'enseignement de, de, qui est d'ailleurs même euh, quelque part au Brésil c'est vrai que tu as euh, des, des, des, des séminaires de, d'estime de soi de, tu vois on, on, on trouve pas mal de, de, de choses organisées par des spirites euh, dans ce sens et c'est vrai que chez nous bon, on en trouve en dehors du mouvement spirit et qui sont plus ou moins bons hein, euh, voire plus ou moins chers aussi c'est un peu le problème parce que il euh, y a euh, beaucoup d'exploitation euh, matérielle, hein, de, le matérialisme spiritualiste. Hein, C'est un peu contradictoire, mais des gens qui, ben, les médiums qui se font payer, ça a toujours existé. Et puis maintenant, les, les, -toute, ces, toute cette mouvance. Euh, de, de, de, alors, il y a des gens qui viennent avec des intentions ben, comme toi, hein, qui viennent sincères et tout. Par contre, il y en a d'autres qui, en fait, demandent d'avoir. Euh, des produits, des, des, des, des, comment on appelle ça, des forfaits, des trucs clés en main, qui résolvent tous leurs problèmes à, à partir du moment où ils payent, sans leur demander des efforts. Et puis donc là, de façon évidente, ça va un peu trop loin. Michel Oui, j'aimerais bien répondre à Vincent parce que je pense que je comprends très bien son, son problème. Moi, je suis venu au spiritisme, ce n'est pas par Alan Kardec, c'est par Chico Xavier. Je ne connaissais pas Alan Kardec, mais avant de connaître Alan Kardec, j'ai lu, je sais pas, une dizaine de livres de Chico, Xavier. Et en fait, quand j'ai rencontré Alan Kardec, après, par la suite, je me suis aperçu que Alan Kardec, c'était vraiment la euh, comment dire, théorie, même si certains livres sont un peu plus pratiques, avec des, des exemples, alors que par contre, Chico-Xavier pour moi c'était vraiment l'image de toute la théorie que l'on a pu voir et c'est pour ça que euh, outre les livres de Chico, alors peut-être qu'ils sont un peu plus chrétiens en effet que ceux de, de, de Charles que ceux de d'Alan Kardec mais par contre euh, ils sont tellement imagés c'est des applications tellement euh, profondes en particulier les livres euh, psychographiés euh, par Chico, qui sont de, de André-Louis, ce sont vraiment des exemples, des études en fait, d'exemples entre les relations euh, des esprits avec nous, les, entre les incarnés et les désincarnés. Euh, mmh. Sur YouTube, j'ai mis le lien là pour aller voir les mères de Chico dont parlait Charles, mais il y a encore deux ou trois autres films qui sont faits à l'image de Chico. Euh, en particulier, il existe et la vie continue, oui. toujours sur YouTube, comme film, qui est sous, en portugais et sous-titré en français, qui, lui, euh, ben, nous montre ce que c'est que la réincarnation, et il nous montre, mais vraiment, les liens et toutes les imbrications qu'il peut y avoir entre euh, les esprits incarnés et désincarnés, et puis même dans la vie. Euh, moi, je trouve que ce film... Alors il faut le comprendre parce qu'il faut bien rentrer dedans, mais une fois qu'on est rentré dedans, c'est exactement le livre que Chico a, a écrit et on comprend très bien. Après, il existe aussi le film des esprits, toujours dans l'esprit de Chico Xavier, et euh, qui est très intéressant aussi, qu'on peut encore trouver sur YouTube. Il y a d'autres films qui étaient autrefois sur, sur YouTube et qui n'y sont plus, tels que Nos Solars, il n'y est plus, mais on peut, on peut se le procurer. Et enfin, il y a la vie de Chico, Xavier aussi. Voilà pour toute la partie en fait, pratique du spiritisme. Et la partie théorique, mais pour moi, c'est Lan Kardec. Et c'est vrai que là, eh bien, ce sont vraiment des études euh, qu'il faut faire. Moi, je t'avoue, Vincent, que tout ce qui est phénomène, euh, je ne peux pas dire que j'en ai vu ou que j'en vois beaucoup, et je ne les cherche même plus, parce que je trouve que le plus intéressant, ben, c'est la philosophie et après la mise en pratique. La médiumnité, en effet, je pense que c'est intéressant pour les désobsessions et pour des choses, ben, une fois de plus, euh, pratiques. Après, pour tout ce qui est philosophique, ben, je, alors Alan Kardec, c'est un petit peu euh, obtus et peut-être un peu, enfin obtus un petit peu euh, compliqué à lire à cause de l'ancien langage. Mais c'est vrai que tu vois, il y a Charles qui est en train de de lire et c'est ce qu'il nous a dit euh, tout à l'heure un livre et eh bien qui euh, dont les messages sont bons globalement avec eh bien peut-être une une écriture du XXIe siècle donc plus facile à, à, à lire quoi. Mais la phénoménologie, je sais pas vraiment ce que ça peut amener encore. On a toute la philosophie quoi en fait voilà. C'est ce que je pense. Et, et tous ces exemples qui sont donnés, avec ces films qui sont là, en plus, on a énormément de choses, je, je trouve. Voilà, merci beaucoup. Et puis de, de Divaldo, il ben, y, y en a plusieurs. Il hein, y a celui-là, que, que bon, pareil, c'est toujours euh, très chrétien, mais, mais celui-là, pour le coup, il est vraiment super bien fait. Hein, il montre la psychologie de Jésus ou celui-là qui fait partie aussi de cette euh, série euh, euh, de, de Johanna De Angelis, hein. donc euh, l'homme intégral ou euh, encore celui-là. Donc, je veux dire, il y en a cinq, six euh, qui, qui ont été euh, traduits. Il y en a un qui s'appelle « Psychologie de la gratitude ». Bon, je dois l'avoir quelque part, mais je ne l'ai pas trouvé tout de suite là. Euh, pareil qui fait partie de cette série psychologique de Johanna De Angelis, qui euh, compte euh, un total de 13 ou 14 titres et qui sont vraiment faits dans ce sens de euh, l'estime voilà, euh, de soi, psychologie de la gratitude. Hein, euh, et donc, il euh, y a eu beaucoup de travail fait euh, dans ce domaine-là euh, alors, on n'a pas d'auteur français pour l'instant sur ces sujets-là, mais au moins on a quelques traductions de ces livres-là. Donc, en principe, vous trouvez tout ça chez Jean-Pierre Pipineau, hein, à Socardec.fr. il pourra vous les procurer sans problème. Voilà. Donc, c'est vrai, hein, c'est vrai, Kardec, c'est la théorie. Alors, après, bon. Euh, moi, la théorie, ça, bon, enfin, je ne veux pas dire que ça m'a suffi, mais ça m'a, euh, voilà, c'est ça qui a permis quand même de, de débloquer, de déclencher euh, tout le reste, quoi. Mais après, je comprends que, euh, effectivement, il peut y avoir euh, ce, ce genre de littérature complémentaire qui est très précieuse également. Euh, Christophe ou Claudia C'est euh, encore Christophe. Euh, c'était pour rebondir juste sur ce qu'a dit Vincent. Et parce qu'en fait, si on réfléchit bien, il y a combien de spirites en France Par rapport déjà au nombre d'habitants en France, c'est totalement ridicule, vraiment. On est très, très peu nombreux et dans le monde, on est, même, on est moins de 50 millions sur 7 milliards. Donc, on est vraiment très peu nombreux. Et je pense que si on relit, enfin, d'après ce que je me souviens, parce que moi, je débute hein, dans la lecture… Euh, dans les, euh, les prolégomènes, il nous semble qu'ils nous demandent les esprits, nous, spirites, et ils le disent aussi dans l'évangile, c'est justement d'apporter, ne serait-ce qu'à notre entourage, déjà à nous-mêmes d'être sûrs de bien comprendre la philosophie et d'apporter le message aux autres qui, eux, bah, sont complètement dans le flou, dans le noir, et, y compris les, les, les personnes qui sont athées. On parlait tout à l'heure de l'évangile selon l'islam, euh, l'évangile selon… L selon les autres religions, mais je pense que si ça avait dû avoir lieu, ils auraient trouvé un Kardec islamiste, un Kardec hindou, un Kardec bouddhiste pour faire une version chez eux directement. Donc le spiritisme, ça représente très peu de gens dans le monde et notre rôle, c'est justement d'ouvrir un petit peu les yeux, à ne serait-ce que les gens dans notre entourage, frères, sœurs, amis et collègues de bureau peut-être, et de divulguer, je pense, le de divulguer cette philosophie, parce qu'on sait finalement suffisamment de choses. Euh, et euh, le, le peu qu'on a, enfin le peu, la chose primordiale, puisque je le répète, à chaque fois je le dis à très souvent le dimanche, hein, euh, je, vous, je vous le répète, c'est que euh, Moïse a amené la moralité, Jésus a amené aussi la moralité, et en fait, la troisième des révélations, comme elle nous l'est présentée par le spiritisme, nous amène aussi encore la moralité. Donc, tant que l'humanité n'aura pas commencé à comprendre ce message de moralité, on n'ira pas plus loin dans les divulgations, on en sait assez au niveau de qui on est, d'où on vient et où on va, et euh, tant qu'on n'a pas effectivement passé cette, ce cap de la moralité, si on va vers un monde de régénération, forcément, la moralité va, avoir, va prédominer sur le mal. On, on le sait, ça. Donc, ou ça sera au moins équivalent. Donc, c'est ça le message qu'il faut faire passer avant de savoir si... Euh euh, bon, même si, si l'épigénétique est un sujet intéressant, aussi, il y a d'autres sujets qu'on peut traiter, ce que les extraterrestres exigent, j'en sais rien, enfin, tu vois, mais de la moralité, pour moi, c'est le message principal. Je peux me tromper, hein, mais... C'est vrai, bon. mais, tu sais, détrompe-toi, hein, Christophe, c'est vrai qu'il n'y a que quelques dizaines de millions de spirites dans le monde, mais quand tu regardes le, le, le, le ranking, hein, le classement des religions dans le monde, évidemment, tu as le christianisme, tu as l'islam, tu as l'hindouisme, tu as le bouddhisme, mais le spiritisme, il vient juste après, hein, il est cinquième ou sixième. Tu as déjà plus de spirites dans le monde que de, de juifs. Hein, des juifs, il n'y en a que 20 millions ou 25 millions dans le monde. Alors que les spirites, il y en a 30 ou je ne sais pas combien. Donc, ce n'est pas aussi insignifiant que ça. Ensuite, la deuxième chose, c'est que toutes ces erreurs, euh, toutes ces études, il y, y a un biais. Hein. Par exemple, on classe les religions, mais le spiritisme, ce n'est pas une religion, tu vois donc, quand quelqu'un si quelqu me demande quelle est ma religion, euh, si, si je veux être rigoureux, je ne peux pas répondre spiritisme, puisque le spiritisme n'est pas une religion. C'est un concept qui est complètement différent et nouveau. Hein? Mais bon, euh, voilà. après, il faut, euh, si on s'adapte aux études, je finirai quand même par répondre que je suis spirite, parce que je sais que ça va rentrer dans une case qui existe quelque part là où elle ne devrait pas être. Mais bon, euh, voilà. Hein? Et la, la deuxième chose que je voudrais dire, c'est que euh, c'est vrai qu'en France, on n'est on est, on est pas beaucoup de... Au Brésil, ça représente quand même 15 de la population. Hein. Ce n'est pas, pas, pas rien. Il n'y a pas de raison intrinsèque pour laquelle euh, ce, ce pourcentage ne pourrait pas être atteint euh, dans les autres pays à partir du moment où la chose est connue et diffusée. Mais ce qui est en train de se passer aujourd'hui, c'est que euh, c'est vrai que les, les, spiriti... les spirites, s'y prennent pas toujours bien, hein, ils ont souvent des œillères. Euh, mais euh, on, on, ce qu'on est en train de se rendre compte, c'est qu'il y a plein de mouvements euh, néo-spiritualistes qui sont très proches du spiritisme, hein, même si certains euh, incluent euh, des choses qui sont qui sont qui sont contraires euh, à la philosophie spirit. Mais cette ouverture spiritualiste plus générale et à religieuse cest c'est-à-dire sans religion se développe de plus en plus. Et là, ça se, ça se développe même de façon extrêmement sérieuse. Hein. Je, vous, je vous répète, je vous avais déjà parlé du, de ce documentaire fait par Valérie Seguin sur l'intelligence spirituelle au travail. Si vous ne l'avez pas vu, bon ça coûte 10 euros hein, pour le visionner, mais bon, ça vaut vraiment la peine de le voir, hein, je vous assure. Là, vous avez des, des chefs d'entreprise, des chefs de ressources humaines qui vous parle de l'importance de l'intelligence spirituelle. Et quand on leur demande qu'est-ce que c'est que l'intelligence spirituelle, ils disent, ben, c'est l'altruisme, l'amour du prochain, euh, hein, la bienveillance. Euh, ils ne disent pas la charité, mais on, on y est presque. Tu vois euh, la bienveillance vis-à-vis -vis des autres membres d'une équipe, etc. Donc, c'est vraiment surprenant. Et ils disent, ben… Euh, cette intelligence spirituelle au travail apporte des résultats. Et donc, le, le mot spirituel n'est plus tabou, même chez les boursicoteurs, parce qu'ils se rendent compte que euh, des, des entreprises ou des équipes dans lesquelles règne ce genre d'ambiance, on obtient de meilleurs résultats. Et là, je viens de regarder hier aussi. Alors, celui-là, pour le coup, il est gratuit. Si vous avez sur ABC Talk, vous avez euh, une interview d'un euh, un pédopsychiatre euh, qui commente un livre qu'il a écrit qui s'appelle L'intelligence spirituelle de vos enfants, la révéler et la euh, développer, et c'est le docteur Stéphane. Ah. Comment est-ce que je vais. Alors. Stéphane euh... Pardon? Stéphane Clerget, c'est ça, non? Alors, je ne suis pas encore très... Euh, je ne suis pas encore très... C est, c est que je l'ai acheté pour le lire euh, sur, sur, sur, sur cet appareil-là, mais je n'arrive pas à voir que la couverture. Alors, comment est-ce que je fais pour le voir? Sauve-mer, Aléa. Euh, zut, alors... Alors, attendez, je vais, je vais vous le chercher euh, dans les mails un tout petit moment. Et donc, lui, ben, il, il parle de quoi Il parle de euh, hop, voilà l'intelligence spirituelle de votre enfant. Et quand on lui demande Mais, mais qu'est-ce que c'est hein, Eh bien, il dit la même chose C'est euh, enseigner le bien. Euh, de, de l'observation de la nature, euh, l'intuition, l'inspiration. Hein. Il dit lui-même, euh, ses parents sont morts euh, et puis pratiquement toutes les nuits, il rêvait d'eux. Et quand le gars en face lui demande, mais pour vous, c'est une réalité, ça, il dit oui, c'est une réalité. Il y a quelque chose après la mort, etc. Donc, on, on voit que petit à petit, hein, ce spiritualisme euh, rationnel avance. Et dans les deux cas, dans les deux émissions, aussi bien ce médecin que, que, que les autres, quand on leur pose la question oui mais la spiritualité c'est la religion ils disent non non absolument pas il, peut, il, y a, il y a des religieux qui sont pas spirituels du tout hein, et euh, il y a des gens qui sont euh, spirituels spiritualistes et qui sont pas religieux du tout donc ils font bien la différence entre ces conceptions du passé et euh, cette nouvelle tendance alors tu vois euh, euh, Christophe c'est pas du spiritisme mais euh, les je dirais, les choses avancent malgré tout. Cette idée spiritualiste en général, elle est en train de, de, de pénétrer très, très fort maintenant dans les, dans les consciences, dans les cultures et dans différentes pratiques, même en dehors du spiritisme. C'est sûr oui, que ça va avancer, euh, voilà, la médiumnité, il y en a de nouveaux qui vont se planter, il va y avoir des obsessions, il va y avoir ci ou ça. Et puis les gens, peut-être dans 10, 15, 20 ou 30 ans, ils se diront, ah bah oui, c'est vrai que Kardec, il y a 200 ans, il, il avait déjà tout dit. Mais bon, c'est pour ça qu'il ne faut pas se revendiquer comme étant euh, les, les détenteurs de la vérité. Il faut rester très ouvert et puis encourager euh, toutes ces, toutes ces euh, tendances nouvelles qu'on peut voir. Moi, franchement, bon, je ne suis, je suis plus dans le monde du travail aujourd'hui, hein, j'ai réussi à y arrêter, mais j'ai jamais connu ce genre d'ambiance. Hein. C'était toujours le chef colérique qui imposait les trucs, le bâton et la carotte, etc. Euh, J'aurais été, je pense, très très à l'aise euh, dans une entreprise euh, où, où on développe justement cette intelligence spirituelle. Et petit à petit, bah, ça vient. Et, et le fait que ce soit divulgué maintenant, il bah, y a de plus en plus de gens qui disent « Tiens, bah, j'aimerais bien travailler dans une ambiance comme ça ». Et puis donc, l'effet boule de neige, il va se faire. Et, et ouais. je, je sais pas, bon, on verra jusque J'espère que ce ne sera pas juste un feu de paille ou un effet de mode et que cette tendance va vraiment, euh, euh, comment dire, se propager. Hein. Alors que le spiritisme a peut-être été pionnier euh, dans toutes ces choses-là, il a peut-être apporté euh, ça, mais il ne faut pas voir, euh, comme disant, ce sera ou le spiritisme ou rien, non. Kardec, il dit bien, c'est hors la charité, point de salut. Ce n'est pas hors le spiritisme, point de salut. Et à partir du moment où on voit ben, la charité dans l'éducation des enfants ou la charité au travail, ben, voilà, c'est l'essentiel, il est là. Donc euh, c'est positif, il faut vraiment qu'on qu'on accompagne ces mouvements-là. Donc, si, si tu vois, si tu comptes toutes les personnes, je dirais, qui, sont déjà, qui ont déjà une certaine affinité avec ce genre de mouvance, tu verras que euh, c'est loin d'être insignifiant Oui, tout à fait. Donc, il faut monsieur. être optimiste. Hein. Ce n'était pas le fond de ma pensée. Hein, parce qu'en fait, dans le, mmh. on avait déjà parlé avec Claudia, le, on trouve les bases dans ce livre. Ils le disent, hein, c'est l'une des phases mmh. du spiritualisme. Hein, c'est ce qu'il dit dans l'introduction. Mais on se rend compte que dans notre entourage, les bases, personne ne les a. Personne. Encore. Enfin, personne, quelques-uns. Mais enfin, la différence entre une âme et un esprit, qu'est-ce que c'est que la réincarnation Les gens butent là-dessus déjà. Donc, il y a tout un, tout un travail aussi d'apprentissage, de, de, ne serait-ce que sur le vocabulaire déjà, qui est important. Et, et c'est en cela qu'on nous demande de, de, de travailler, je pense. Euh, après, bien sûr, euh, il y a plein de mouvements spiritualistes qui naissent de partout. Euh, c'est vraiment, Ça fait plaisir. Et puis, euh, une dernière petite chose, puisque le sujet, c'est quand même les livres de Kardec. Euh, les œuvres posthumes, il les a. Parce que je suis en train de les lire, là, c'est super intéressant, vraiment. Il oui. explique. Ah, c'est vraiment génial, ce, ce bouquin. Je ne l'avais pas encore lu. C'est forcément. Il est sorti après son décès, mais en fait, c'est des, des témoignages qu'il avait déjà fait avant. En fait, il explique tout son oui. parcours. Alors. Donc déjà, Christophe, donc pour terminer, là, je vous ai mis à l'écran, euh, c'est Stéphane Clerget qui s'appelle le médecin. Ah, a donc, eu... ABC Talk, euh, euh, ABC Talk TV, hein, euh, vous, pouvez, vous pouvez le trouver. Euh, c'est une chaîne de bien-être, euh, beaucoup de choses sont payantes, mais celui-là, non. Je pense ouais. que c'est l'auteur lui-même qui a insisté pour que ce soit gratuit, parce que vous verrez au cours de son interview qui dure euh, 50 minutes. À un moment donné, il parle de ce matérialisme spiritualiste, donc la récupération matérialiste du spiritualisme. Ça, ouais. c'est un frein qu'il y a dans ce genre de mouvance et dans ce genre de développement, et, et il le dénonce de façon euh, très, très claire. Quoi. Donc, cette émission, hein, si vous, je, peux, je, je vais vous mettre le lien, alors voir l'émission gratuitement. Alors, copier le lien hypertexte, voilà, je vous le mets ici, comme ça, vous pourrez le regarder. Et donc, c'est un exemple de euh, ces nouvelles formes de spiritualité qui se développent euh, de plus en plus. Voilà. C'est vrai que c'est de plus en plus payant. donc Il y a une chaîne qui s'appelle Gaïa aussi, qui raconte des choses sympas. Il bah, faut voilà. s'abonner, comme Netflix, ça te coûte euh, je ne sais pas combien par mois. <rire> L'Inres TV. Euh, bon. L bon Après, pareil. on peut comprendre que bon, voilà, oui. ça, bon, on les trouve sur euh, Netflix. Mais bon euh, par rapport aux gens qui ont fait le bouquin, moi, voilà, euh, on peut acheter le DVD aussi. Quoi. Ça ne coûte pas non plus... Euh, euh, le, le, le, hein, on peut comprendre que voilà on donne gratuitement ce qu'on reçoit gratuitement mais faire un film ça a un coût quoi donc euh, oui. voilà. et faire un livre aussi mais même, même les livres on essaie de on les fait euh, voilà donc euh, faut pas être si pessimiste que ça et, et ça ce sont des nouvelles oui. formes de spiritualité qui sont euh, extrêmement intéressantes parce que euh, comment dire euh, voilà, c'est le, le côté moderne, je pense, que le, auquel le spiritisme doit s'adapter. Hein. Il doit, ça, plus, par exemple, les EMI, hein, qui, qui est aussi... Tout, tout, tout, combien il y a de gens qui sont adeptes des EMI, tu verras, il n'y en a pas que trois pelés, quatre tendues, hein. ah non, Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Quand tu as, as des congrès là, que faisait Sonia Barcala, je crois, Mais oui. il y avait 10 000 personnes hein, qui se réunissaient, à, je ne sais plus où, dans le sud de la France, là. Pour se réunir entre donc tu vois et, et, et là on est euh, comment dire c'est le spiritualisme c'est pas du spiritisme encore mais les gens sont très très proches mais rassure-moi je, je, rassure je n'ai pas une tête de pessimiste quand même <rire> ben non, non non non non non non non mais bon quand, quand tu disais qu'on est trop appelés quatre pendus, c'est c'est vrai hein, objectivement c'est vrai mais ouais. euh, comment dire euh, en, en regardant en, si on a qu'on enlève les œillères spirites hein, euh, mmh. et puis qu'on qu regarde un peu plus large. Oui, d'accord. Alors, même s'il y en a qui demandent un peu d'argent, les autres qui ne croient pas en la réincarnation, les autres qui... Il faut, faut leur laisser le temps de réfléchir, hein, ils vont venir petit à petit. Oui. Alors, donc les, les œuvres posthumes, excuse-moi. Alors, coup... les œuvres posthumes, alors les œuvres posthumes ont été publiées par Pierre Gaëtan Les maris en 1889, donc euh, 20 ans après la mort de Kardec. Hein. Euh, en publiant des documents que Kardec, des manuscrits que Kardec avait gardés dans différents dossiers. Alors, c'est là où il faut être un peu prudent quand même avec euh, les œuvres posthumes, parce que euh, si, Kardec gardait, si Kardec gardait ces éléments dans un dossier et ne les avait pas déjà publiés de son vivant, c'est justement parce qu'il attendait encore des confirmations, tu vois. Donc, euh, dans les œuvres posthumes, il y a peut-être, par exemple, la, euh, je te cite un exemple qui est très clair, hein, un texte qui est dit plus que discutable dans les œuvres posthumes, c'est la théorie de la beauté, tu vois, qu'il avait écrit. Et donc ça, euh, ben, voilà, il ne l'a pas publié de son vivant parce que ce n'était pas mûr. Et puis quand on lit le texte, on comprend que ce n'était pas mûr, hein, qu'il qu attendait encore des confirmations, de cette univers, concordance universelle de l'enseignement des esprits avant de le publier. Donc les œuvres posthumes, il faut toujours les prendre un petit peu avec ce bémol là, en se disant... Kardec de son vivant n'avait pas publié ce texte et c'est peut-être parce que le texte il n'était pas fini ou il n'était pas parfait ou il n'était pas tout à fait confirmé. Tu vois. Cela dit, certains des articles, par exemple celui de Liberté, Égalité, Fraternité, il est magnifique. Hein. Il, y a, il y a des articles, des œuvres posthumes qui sont, euh, qui sont déjà bien, euh, bien élaborés, qui étaient, que Kardec allait peut-être publier euh, dans les revues spirites euh, dans, dans, dans les mois qui, qui, qui suivaient sa mort. Quoi, hein et qui ont d'ailleurs été publiées, hein, toute cette première partie des œuvres posthumes a été publiée pour l'essentiel dans les revues spirites de 1869, 1870 et 1871. Voilà. Ce qui est intéressant, c'est son témoignage qu'il a par rapport à Zéphyr et puis à l'esprit de vérité. Alors ça, donné... ça c'est le côté <rire> historique. Donc ce ouais. côté historique, effectivement, où il, il, il était en train de commencer à écrire l'histoire du spiritisme, euh, là, ben, effectivement, on apprend beaucoup, beaucoup de choses. Mais c'est toujours pareil. Hein? Euh, on n'a pas retrouvé les originaux de Kardec par rapport à ce qui a été publié dans, dans le livre, dans les œuvres posthumes. On n'en retrouvé qu'un seul. Hein? C'est le fameux message du 22 janvier, euh, 22 février 1868 au sujet de la Genèse. Donc, ça, il y a quelque chose qui a été publié dans les œuvres posthumes et on a retrouvé l'original de la main de Kardec. Et donc, quand on compare les deux, on voit que les maris l'a touillé dedans. D'accord. Donc, même là, il faut un peu faire attention. Alors, on comprend pourquoi il a touillé euh, ce message sur la Genèse, hein, parce qu'il y a eu une histoire concernant une éventuelle adultération de la dernière édition de la Genèse hein, qui est sortie en 1872. Euh, qui aujourd'hui, bon, les recherches ont permis de démontrer que si ça a été touillé, ça n'a pas été touillé autant que ça, voire pas touillé du tout quoi. Hein. Mais euh, donc pour éviter euh, les, les, les histoires ou de réveiller euh, une polémique euh, qui avait eu lieu à l'époque, euh, ben, les maris, il euh, touillé le message de Kardec pour le coup. Donc voilà, donc ça prouve que euh, les œuvres posthumes, il faut toujours le prendre. Euh, en étant conscient de ça, hein, il y a peut-être des textes qui ne sont pas mûrs, des textes qui ne sont pas finalisés, hein, et il y a peut-être eu une interférence de, de, de mari sur euh, ces livres, puisque, euh, voilà, comme on peut le voir, par un original qui a été retrouvé, on aimerait bien retrouver les autres, mais bon, après les autres, on peut se dire, est-ce qu'il aurait eu intérêt à touiller ça Bon, a priori, non. Donc, euh, on peut y faire une confiance relative, mais pas absolue. Oui. Voilà pour les merci. œuvres posthumes. D'accord, merci. Voilà, bah écoutez, je pense qu'on va s'arrêter là, hein, puisqu'il est déjà 9h30. Euh, vous, vous lirez jusqu'au bout. Hein, bon, euh, L'Évangile, le ciel et l'enfer et la Genèse, on en avait bien parlé. Dans la Genèse, ce que je voudrais... Donc, j'ai parlé du premier chapitre, qui est caractère de la révélation spirit. Je voudrais juste parler aussi du dernier, hein, le chapitre 18, euh, qui euh, parle de, comment dire, euh, les temps sont arrivés. Hein, donc, euh, euh, c'est là où il nous explique euh, ce fameux monde de régénération, les, les transmigrations des esprits, etc. Hein, ce que Chico Xavier a beaucoup développé, par exemple, dans le livre Vers la lumière. Euh, ben Kardec en avait déjà posé les bases dans ce dernier chapitre. Hein, tu parles des extraterrestres, ben, tu verras que, bon, ben, un esprit qui n'habite pas sur la Terre, c'est un extraterrestre. Hein, c'est là où on déçoit un peu les ufologues, parce qu'eux, ils veulent le film, le rapport de la NASA, le radar de, de, de, de l'avion militaire, machin truc. Nous, on Nous, dit tout simplement, ben, des esprits qui viennent d'une autre planète, il y en a partout, tout le temps. Hein, voilà. On démythifie un peu trop la, le sujet à leur goût. Hein. Mais voilà, c'est ce que Kardec avait déjà clairement expliqué à l'époque. Voilà. C'est vrai qu'à la base, on vient tous d'autre part. <rire> Exactement. Ouais. Voilà, Bon, bah, écoutez, je vous remercie infiniment pour votre participation aujourd'hui, très active, hein, c'est bien, hein, ce n'est pas un monologue. Et puis, bah, je vous souhaite euh, un excellent dimanche. On va aussi remercier euh, les esprits qui étaient là avec nous aujourd'hui pour nous faire comprendre toutes ces choses, nous donner envie de lire ces livres, de regarder ces films pour pouvoir euh, voilà, ben, travailler à, à notre réforme morale et à essayer de devenir meilleur chaque jour, un peu meilleur que le lendemain, euh, que la veille, et donc avancer pas à pas comme ça vers euh, notre créateur. Voilà, merci à tous. Je vous souhaite un excellent dimanche. Je vous dis à bientôt. Merci à tous. Merci beaucoup. Merci bon, Charles, dimanche. bon dimanche. Merci Charles, merci. merci Charles.